J'espère que vous êtes à l'aise. L'endroit est un peu... spartiate, je sais. Où sont les autres Sont-ils saufs Saufs Non. Je ne qualifierais aucun d'eux de... sauf. Toutes vos manigances et vos jeux me fatiguent. Oh, vraiment Finis les secrets... et les mensonges. Vous allez nous servir d'armes... pour atteindre nos buts. Je refuse de devenir un instrument de mort. Alors vous préférez... la vie, c'est donc ça. Cette flamme si fugace. Chaque cruelle seconde passée à repousser l'inéluctable est une guerre sans fin qui, comme pour tous les vrines qui vous ont précédé, aura raison de vous. Il n'y a rien de juste. Vous savez que c'est vrai. Ni la vie, ni la mort. C'est pourquoi nous allons mettre fin à tout cela. Et qu'espérez-vous accomplir La souffrance est universelle, Sylvanas. Mais tout détruire ne fera pas disparaître la douleur. Ah, oh, vous vous méprenez. Nous cherchons à abattre un système imparfait par nature, et à le remplacer par un ordre juste. <rire> Oseriez-vous me faire croire que depuis tout ce temps, vous luttiez pour la justice Ah, oh, Comment pourrais-je vous convaincre De notre naissance à notre dernier souffle. Toutes nos décisions sont prédéterminées. Puis, dans l'au-delà, on décide pour nous à quelle éternité nous serons voués. Nous ne pouvons même pas choisir qui. Nous n'avons d'emprise sur rien. Mais grâce au geôlier, le contrôle de notre destin sera enfin entre nos mains. Regardez autour de vous Voyez votre nouvel allié Comment être sûr que vous n'êtes pas qu'un pantin... servant ses seuls intérêts Un choix se présente à vous. Rejoignez-nous de votre plein gré. Ou devenez esclave. Vous ne croyez donc pas au libre arbitre, Sylvanas Le libre arbitre n'a jamais existé, jeune lion. Mais les choses... Bientôt changé. Sire Denatrius a été fait prisonnier. Comment comptez-vous le libérer Chaque âme est dotée d'une mission. Denatrius a rempli la sienne. Nous devons forger notre prochaine. Il n'est pas prêt. Alors, il nous faut adopter une approche plus directe. Pourquoi ça hein. Nous ne pouvons nous permettre de faiblir maintenant. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Ah, voilà, elle est de retour. Vous savez, vos discours interminables... n'ont pas suffi à vous convaincre. Quoi qu'il en soit, le sujet est clos. D'une façon ou d'une autre, nous parviendrons à nos fins. Je vous le demande donc une dernière fois. Rejoignez notre cause, ou devenez esclave. <rire> vous parlez d'un choix. Pourquoi m'offrez-vous... Vous n'avez pas eu cette chance. Malgré toutes vos ambitions, une part de votre mortalité vous hante encore. Comme si la Reine Banshee n'avait pas totalement éclipsé le Général des Forestiers. Tassez-vous. Je comprends pourquoi vous m'avez fait venir ici. Pourquoi vous avez tout fait pour me convaincre En parvenant à me faire perdre espoir, vous pourrez en faire de même. Assez Soumettez-vous. Vous ne faites que vous compliquer la vie. Je ne suis pas de cet avis. En cet instant, c'est vous qui détenez le pouvoir. Mais qu'en ferez-vous Je ne peux pas me permettre de faiblir maintenant. Alors, pourquoi hésiter Décidez-vous. Sylvana Scoursevant Et bonjour à tous J'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour parler eh bien de ces petites cinématiques que l'on vient de passer Et on va, euh, on va ramener un petit peu de, On va rappeler un petit peu de contexte avec tout simplement euh, Il y a eu plusieurs cinématiques que je n'ai pas forcément mises qui sont euh, Enfin qui précèdent tout simplement les deux cinématiques que je vous ai passées le, le, la première vision était tout simplement, la première conversation était celle entre Anduin et Sylvanas euh, lors du prologue, en fait, quand on, départ, quand on commence à l'antre. Et euh, c'était une petite discussion que notre joueur a euh, intercepté. Il y a deux, trois conversations qui sont généralement quand le joueur va dans l'antre. Mais globalement, déjà, dans le contexte, les visions que vous avez vues, les cinématiques que vous avez vues, ce sont des visions de Bolvar, l'ex-Roi Lich, qui, grâce à son lien, sa connexion avec l'antre et sa connexion avec le casque, arrive... Avoir des bribes justement d'informations dans l'antre. Alors c'est plutôt intéressant pour nous expliquer pourquoi on peut voir euh, ces, ces choses là. Donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt du gameplay à la base mais qui a été plutôt bien rattaché dans l'histoire. Donc c'est Bolvar qui euh, bah, a son utilité ici pour montrer justement en fait euh, bah, ce, que, ce qui se passe dans l'antre. Et... Il y a eu pas mal de conversations, rappelons un petit peu aussi, vous avez les vidéos sur Battle for Azeroth bien sûr, mais Anduin, Sylvanas, ça fait un moment qu'ils échangent ensemble, ils ont commencé à Battle for Azeroth lors de nombreuses reprises, déjà lors des runs aussi, encore une fois, on va, on va y reparler, mais les liens avec, avec d'anciens rois Lich. Et euh, du coup, eh bien, ce qui est intéressant, c'est que on a eu aussi cette première discussion entre Anduin et Sylvanas, où justement Anduin se faisait capturer, se faisait kidnapper. Ainsi bien sûr que Traljaina et Bane et donc eh bien euh, Sylvanas attendait quelque chose dans Dune Puisque le geôlier lors de la première euh, incursion dans l'antre avait remarqué à ce moment là on ne savait pas trop vous savez c'est quand le joueur va activer la pierre qui lui permettent de se téléporter et de s'échapper de l'antre, ce qui explique qu'il soit, le que j'ai oublié le titre, euh, c'est le marcheur de l'antre, justement le fait qu'il soit, qu soit le premier vraiment à réussir à sortir de l'antre, et euh, bah derrière grâce à lui, euh, grâce aux joueurs, on va pouvoir, tout le monde va pouvoir sortir de l'antre, mais à ce moment là c'est le seul qui a réussi à activer la, la pierre des fondateurs, et euh, Anduin avait, retenu, avait essayé de retenir un maximum les armées du geôlier, ce qui va impressionner le geôlier À ce moment là on ne savait pas si c'était le joueur ou Anduin, j'avais prié très très fort pour que ce soit bien Anduin Et euh, on nous le confirme C'est bien Anduin que euh, le, le geôlier A repéré et s'est dit qu'il y avait quelque chose de très fort en lui. Alors on ne sait pas exactement encore euh, ce qui vraiment... On ne connaît pas encore tous les plans, bien sûr, c pourquoi le geôlier tient tant en Anduin. Est-ce que... Alors certains évoquent le fait que, bien sûr, c'est la lumière, parce qu'on bah, on a pas mal biberonné la lumière hein, depuis euh, of... le début de World of Warcraft. Ce qui serait intéressant, ce serait plutôt de dire que c'est sa force de volonté, sa, sa, sa foi aveugle en une cause, parce qu'en ça a toujours été un grand idéaliste depuis euh, tout petit, quelqu'un qui lorsqu'il croit en une cause est capable de tout faire pour pouvoir euh, arriver à son but et donc eh c'est peut-être euh, sachant qu'on sait qu'il faut un peu le libre arbitre on, on nous indique un petit peu que euh, le Anduin euh, si jamais il croit en la cause il est capable de faire des trucs de folie ça c'est une conversation que j'ai pas mise mais justement euh, le joueur qui rentre dans l'antre et qui voit une conversation entre euh, le geôlier et Sylvanas où Sylvanas explique au geôlier que justement euh, il n'est pas encore prêt, à Anduin, et qu'il faudrait qu'il arrive euh, volontairement à s'impliquer dans la cause de Sylvanas et du Geôlier, même si on ne connaît pas encore tous les tenants et les aboutissants de, cette, euh, de, de ce pacte. C'est vrai que ce qui serait. Euh, donc, visiblement, Anduin, si jamais il croit en cette, euh, en cette chose, et eh bien, enfin, en ses, en ses croyances, tout simplement, s'il croit en lui, s'il a la, si la foi en la cause, et eh bien, il pourrait euh, dégager une visiblement, euh, probablement, quelque chose d'une puissance incroyable, et peut-être activer. Euh, si jamais vous avez vu la cinématique aussi sur le Ruinement Ancien, vous savez que euh, visiblement le geôlier, on ne connaît pas grand chose du geôlier pour le moment, mais c'est vrai que le geôlier, il y a clairement une recherche, de, il veut se libérer et on sait qu'il veut probablement, on, on nous a parlé de Frostmonde Monde comme un moyen, une clé pour avoir accès alors à du savoir, des armes, on sait pas trop, mais activer quelque chose relatif au fondateur. Est-ce que justement Anduin pourrait être un des outils lui permettant d'arriver à, à ses fins on verra, on verra. En tout cas, c'est vrai que pour le moment on se concentre vraiment sur Sylvanas Anduin. Je pense que le Joliet sera développé plus tard, parce que vraiment pour le moment, le Joliet, <rire> c'est un méchant lambda. On va pas se mentir. Mais euh, clairement, donc maintenant que j'ai donné un petit peu le contexte, on va arriver donc, on va revenir sur cette cinématique. Et il y a pas mal de choses à dire. Moi déjà, pour commencer, je suis très content. Enfin, euh, je suis très content. Si vous avez regardé mes vidéos sur Sylvanas précédentes, hein, que ce soit les débunkages sur Sylve, les autres vidéos sur Sylvanas, que ce soit sur la 8.2.5 et autres. Sylvanas, on sent encore une fois que dans ces cinématiques, il y a l'esprit de Sylvanas Warcraft 3, euh, le libre arbitre, euh, le fait qu'elle n'ait pas eu le choix, etc., le fait que euh, rien n'est juste. Euh, pourquoi sommes-nous esclaves de, ce, de cette malédiction Tout ça, on sent vraiment la patte Warcraft 3. On sent qu'ils ont révisé, hein, ils, sont, ils se sont remis, ils se sont replongés la tête dans Warcraft 3, parce que c'est toujours les thématiques liées à Sylvanas, avec une Sylvanas qui certes fait des choses horribles, mais qui a toujours un plan, a toujours un but derrière. Et qui généralement est de se libérer de ces de tourments et de cette malédiction qui est la mort, enfin qu est, qu est la non-mort. Donc à ce niveau-là, c'est assez intéressant. Alors petit point bien sûr, on va revenir sur bon, bah, Anduin qui est toujours enchaîné. les chaînes, euh, qui a toujours été un des spells de, de Sylvanas, en tout cas dans WoW, pas dans Warcraft 3 pour le coup, mais dans WoW, et qui maintenant sont liés aussi au geôliers. on a. Alors ce qui est intéressant, c'est que Sylvanas a le pouvoir de contrôler les chaînes, comme dans wow tel cas, mais euh, le cercle semble être plutôt directement lié au geôlier, ça on, on s'en fout un peu vous allez me dire, mais c'est vraiment tout, toujours assez intéressant Bon, Sylvanas qui nous fait une belle, entrée, euh, une belle entrée en matière, alors moi personnellement bon c'est juste l'AVF, c'est du détail, mais L'endroit un peu spartiate ça m'a un peu fait bizarre <rire> Ça a fait bizarre de parler de Sparte alors que bah, non, Sparte n'existe pas dans ce monde Donc l'adjectif est peut-être mal trouvé mais bon c'est pas très grave Alors du coup Anduin qui s'inquiète bien sûr des autres parce qu'Anduin il a le cœur sur la main Alors je tiens aussi à rappeler quand même dans le contexte, je suis même en train de lire Shadow Rising Je ferai probablement une vidéo sur Shadow Rising qui est le, le bouquin qui sert d'introduction euh, à Shadowlands Anduin devient de plus en plus, euh, je dirais pas noir mais en fait Anduin petit à petit Déjà, Varian avait fait un gros boulot, son père avait fait un gros boulot pour essayer de lui montrer que la vie, certes, un idéal, c'est quelque chose de très important, une noble cause, c'est toujours très important, mais parfois, pour y arriver, il faut, il faut se salir les mains, il faut, il faut mettre les mains dans le cambouis. Et Varian avait réussi à montrer ce côté pragmatique à Anduin, et, et, et en fait, Anduin a donné un côté idéaliste à Varian, et Varian a donné un côté pragmatique à Anduin, euh, lui montrer que... Bah, tout n'est pas joli dans ce monde et que parfois il faut il faut y aller, il faut être pragmatique. Et c'est vrai que Anduin dans Shadow Rising, on voit aussi que la guerre, notamment Battle for Azure, donc la quatrième guerre, l'a pas mal impacté. Il a envoyé des gens à la mort, etc. Et ça, ça, ça, ça le hante, ça, ça lui fait mal. Alors certes, il reste toujours idéaliste, mais on sent que petit à petit, Anduin, Vry, <rire> Vry, le nom de famille, mais Anduin commence à avoir, on va dire, le, le le poids de ses actions, le poids de ses décisions politiques euh, sur les épaules, ça lui pèse sur sa conscience. Et on va y venir, mais cette cinématique, il y a quelque chose qui commence à me faire... Euh... Alors, évidemment, on dégage, il y a énormément, bien sûr, de, de, de liens entre Sylvanas, Anduin, Arthas, il y a énormément de... Euh, que ce soit des plans visuels, que ce soit des thématiques, qui sont évidemment liées à Warcraft 3, et euh, Sylvanas avec son propre, sa propre intrigue, mais aussi dans la manière de se comporter. Je rappelle que Sylvanas, depuis euh, Warcraft 3, elle est souvent comparée, que c'était Kel'Thuzad qui en parlait, c'était également... Enfin une vidéo bientôt d'ailleurs sur Kel'Thuzad. Euh, Kel'Thuzad qui en parlait, mais il y avait aussi Varimatras qui en parlait, en disant que Sylvanas, au final, ressemblait énormément à Arthas, et que du coup, ce qu'elle faisait, Garoche Garrosh l'avait rappelé aussi à, à Cataclysme, que du coup, bah, Sylvanas, euh, qu'est-ce qu qui la différencie d'Arthas C'est que énormément de ses choix, énormément de ses prises de décision sont, sur, enfin, sont assez calqués sur ce qu'a pu faire Arthas, malgré elle, elle devient un petit peu la, la personne qu'elle a toujours détestée. Donc Anduin lui, lui rappelle également un peu ce genre de choses, sans forcément évoquer Arthas, mais c'est vrai que la plupart des, des gens, Anduin, un, un, un humain, un prince humain qui est devenu roi maintenant, euh, blond, aux yeux bleus, alors Arthas n'a pas les yeux bleus, je rappelle, il a les yeux verts mais il y a souvent ce côté-là à tel point qu'il y a des, des théories à la con comme quoi ce serait le fils d'Arthas non, Anduin n'est pas le fils d'Arthas hein. il n'y a pas du tout, du tout, du tout, du tout de doute il n'est pas le fils d'Arthas mais c'est vrai qu'il y, y a cette thématique-là où en fait le spectre d'Arthas flotte parfois autour d'Anduin dans le rôle du... c'est presque comme si Arthas Paladin, humain, vo cro se voyait dans le dans le Arthas des c'est presque une discussion. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est pas Arthas, c'est Anduin et si bien sûr. Mais de euh, bah, toute façon, moi, je pense qu'Arthas reviendra dans, dans, dans, dans l'extension, ça c'est certain pour moi, hein, si vous suivez les vidéos, vous le savez. Mais euh, c'est assez intéressant parce que du coup, on a cette discussion, Sauve. où justement, bah, Anduin euh, s'inquiète encore une fois de ses, coéqu de ses coéquipiers, hein, donc Thrall, Jaina euh, et euh, Bane. Et bah, Sylvanas lui dit, bah non, euh, ils sont dans l'antre, hein, évidemment c'est pas du tout euh, sauf. Et Anduin voilà, dit qu'il commence à être là. Alors ce qui est assez intéressant aussi, c'est qu'on voit qu'Anduin a un traitement quand même plus sympathique que Jaina et Tral. Hein. Je vous ai pas mis l'autre cinématique, je la mettrai dans les, dans les descriptions. Dans la description, mais Tral et Jaina, eux, euh, se font pas mal torturer. Hein. C'est aussi pour ça que bah, ça fait lien à cette cinématique. Euh, du coup, fini les secrets, Sylvanas va lui donner un peu plus de vision sur son plan. Même si, honnêtement, on ne connaît pas encore tous les tenants et les aboutissants. Mais voilà, vous allez nous servir d'armes pour atteindre nos buts, donc c'est euh, clairement l'idée que c'est bien Anduin qui intéressait le geôlier et Sylvanas, et euh, du coup bah, forcément Anduin dit « Je refuse de devenir un instrument de mort ». Alors vous préférez la vie, c'est donc ça. Euh, donc là l'idée c'est qu'il y a la bataille entre la vie et la mort, évidemment, un mort-vivant face à euh, un, un prêtre humain qui a toujours voulu euh, sauver le plus de vie possible. Et euh, justement, bah, Sylvanas lui a rappelle, alors elle essaye... Sylvanas elle essaye vraiment de corrompre Arthas... Euh, spoiler, c'est <rire> lapsus, pardon. Elle essaye vraiment de corrompre Anduin et de le faire passer du côté obscur. Mais voilà, elle lui rappelle que euh, c'est une guerre sans fin, etc. Ça, ça a un coup un petit peu sous la ceinture, mais elle lui rappelle que tous les Vrin sont morts à cause de leur idéal. Donc là, euh, ça, ça fait un, clairement référence à Warcraft 1 avec le roi Lane qui meurt assassiné par euh, Garona, et ensuite, bien sûr, en, uh, Varian Rin qui meurt à Légion euh, des mains de la Légion Ardente de Guldan. Donc c'est assez, c'est assez, c'est bien sûr, hein, c'est assez pernicieux de la part de Sylvanas, hein, c'est du classique Sylvanas. Et là, là c'est important. Il n'y a rien de juste. En plus, j'aime beaucoup, la, la, pour le coup, la, la cinématique française, le doublage français est très très bon ici. Euh, il n'y a rien de juste. Ça, c'est quelque chose qui est très propre à Sylvanas. Sylvanas n'a jamais été une personne d'honneur. Elle a toujours essayé de comploter, essayé de... De, de, de, de saper dans le dos, etc., pour arriver à ses fins. Donc elle rappelle à Anduin que la vie n'est pas juste. Rien n'est juste dans la vie, et elle-même, bah, on est une victime de cette injustice. Elle est morte en défendant son royaume, son royaume a été détruit, Les, ceux qui l'aimaient lui ont tourné le dos ou sont morts, donc rien n'est juste. Et ça c'est un truc qui correspond énormément à Sylvanas depuis le début, c'est vraiment genre nous sommes esclaves de cette malédiction, de ces tourments, etc. Qui a-t-il de, qu de bien dans cette malédiction, enfin c'est vraiment ça. Alors, vous savez que c'est vrai, ni la vie ni la mort. Alors là le vous savez que c'est vrai pour moi fait un peu écho à Shadow Rising, et le début bah bien sûr de, de Shadowlands en mode, tu sais très bien que, tu as envoyé plein de gens à la mort, etc., à cause de, de ça, bah tu sais que tu as le poids de leur mort sur la conscience. Et justement, elle explique que, justement, elle fait pas tout ça pour rien, c'est ce que je, on, on évoque depuis très longtemps, mais elle fait pas tout cela pour rien, elle a toujours voulu euh, se libérer de euh, ce qui l'entrave, de ses entraves. Et du coup elle lui dit c'est pour ça que nous allons mettre fin à tout ça. Le geôlier et elle vont mettre fin à tout ça. Alors ça c'est intéressant parce que Sylvanas s'est toujours demandé est-ce qu'elle est, se sert du geôlier Est-ce qu'elle euh, euh, croit vraiment à la cause du geôlier On ne sait pas encore exactement, encore une fois je le redis, mais on ne sait pas encore tout ce qui, tout ce qui concerne le geôlier, tous les plans du geôlier. Mais est-ce qu'elle se sert du geôlier ou est-ce qu'elle croit vraiment au, au geôlier Là pour le coup les cinématiques ne nous, nous, nous répondent pas encore euh, à ces problématiques. En tout cas, donc, euh, Anduin, lui... Anduin c'est vrai que c'est un peu la réaction du joueur, donc ça c'est assez bien travaillé au niveau de la construction de personnages et de la discussion. Euh, tout détruire ne fera pas disparaître la douleur, hein, puisqu'elle dit justement que voilà, euh, euh, quelle joie a-t-il, dans... encore une fois, hein, quelle joie a-t-il dans cette manicure, tout ça, tout ça. Nous cherchons à battre un système imparfait par nature. Ça, par vraiment nature intéressant. Et à le remplacer par un ordre juste. Donc là, voilà, c'est le moment où on se dit, bon, Sylvanas qui fait ça au final pour le bien. Euh... Non, ça marche pas, c'est pas possible. Et Anduin, là-dessus, se fout de sa tronche. Et honnêtement, la, la, la remarque est très très propre. Euh, parce que n'importe quel joueur, voilà, doit avoir cette réaction-là, à part le Real Sylvanas. Mais normalement, tout le monde doit avoir cette réaction-là. Non mais attends, tu te fous de notre gueule. Est-ce que t'aurais pas fait ça depuis tout le début pour la justice Arrête tes conneries, arrête ton char, Sylvanas. Oseriez-vous me faire croire que depuis tout ce temps, vous luttiez pour la justice Ah... Mais au final, Sylvana se dit, mais justement, le truc, c'est qu'en fait, la, le monde, la justice n'existe pas. Donc, pour une fois, on va essayer de faire en sorte que, que, que, que cela se mette en place. Alors, elle va le redire, voilà, depuis notre naissance, à notre dernier souffle, euh, toutes nos décisions sont prédéterminées. Donc là, elle évoque le fait que bah, elle a soit le poids de la famille, puisqu'elle était une, une win runner donc une course-vent, donc elle était quasiment prédestinée à devenir une forestière euh, en devenant une forestière, bah, elle était obligée de euh, respecter son devoir et de protéger les frontières et en cas de défaite, bah, elle est en première ligne, elle se fait détruire ensuite, ramenée en tant que mort-vivant bah, elle est directement esclave de la volonté du nécromancien, en l'occurrence le roi Lich Arthas et, et surtout le roi Lich de l'époque Ner'zul euh, elle est esclave de ça, donc en gros elle considère que même quand le roi Lich meurt enfin même quand le, Arthas qui a fusionné avec le roi Lich à Othelka, meurt, eh bien Malgré tout, elle reste esclave de ça et si jamais elle meurt, eh bien, elle est condamnée au tourment de l'antre. Donc au final, pour elle, et c'est vrai, toute sa vie, que ce soit sa vie ou sa non-vie, a été euh, bloquée, a été euh, prédéterminée. Donc on peut comprendre pourquoi Sylvanas voit le monde de cette couleur, très gris, <rire> en tant que mort-vivant. Mais euh, du coup voilà, puis dans le de, dans l'au-delà on décide pour nous à quelle éternité nous serons voués On peut même pas choisir, on n'a pas le choix Donc on considère vraiment que voilà, que ce soit la vie ou la mort Il n'y a, euh, a aucune échappatoire Et là c'est vachement intéressant et j'ai pas vraiment de réponse à ça Choisir qui Nous ne pouvons même pas choisir qui Et elle s'arrête donc ça c'est intéressant parce que c'est comme si elle, elle se découvrait trop, parfois ça arrive quand Sylvanas fait des grandes tirades, elle parle beaucoup, elle se livre un petit peu et elle aime pas ça Sylvanas, elle n'aime pas exposer ses faiblesses, Sylvanas elle déteste ça. Et euh, du coup je sais pas trop si elle parle de quelqu'un qu'elle aime, est-ce qu'on euh, est qu parle de son frère, est-ce qu'on parle de Nathanos, qu de... j'avoue que là-dessus c'est très très délicat de savoir. Pour le moment on aura peut-être une réponse plus tard dans d'autres dans, dans pa enfin, patchs, mais... On sent que c'est le moment un peu mélodramatique de Sylvanas où elle se rappelle, et là ça fait aussi énormément écho, à l'orée de la nuit, la, la petite euh, comment dire, la petite euh, la petite nouvelle. Qui n'est pas si petite que ça d'ailleurs, mais la nouvelle de Cataclysme qui préparait les nouveaux arcs des réprouvés et autres, qui faisait la transition entre Wotelka où elle n'avait pas vraiment eu d'arc avec justement euh, Cataclysme. Et au final, on a euh, Sylvanas qui justement se, avait des, des, des bribes, des mémoires un petit peu très très flash, des petits flashs euh, de ce qu'elle avait pu voir euh, lorsqu'elle avait été tuée, elle, avait, elle était passée dans les terres d'ombre. Et finalement, on l'a ramenée en tant que, que mort-vivante, en tant que Banshee. Et du coup, elle, elle se rappelle qu'elle avait été dans un endroit chaleureux, etc. Donc, est-ce que est, ça fait écho justement à ce moment-là à sa famille aussi, à ses souvenirs de, de, de vivante qui reste présent, même si ça reste fugace pour elle C'est assez intéressant. Rien. Voilà, nous n'avons d'emprise sur rien et ça c'est vrai que ça a souvent été le cas sur Sylvanas. Malgré qu'elle se soit libérée du contrôle du roi Lich, elle est elle a été bloquée, il y avait la menace des, euh, du, des partisans du roi Lich, la menace de la Légion Ardente enfin du, des, des morts-vivants de la Légion Ardente. Donc c'est vrai qu'elle a toujours été sur le pied de guerre, elle a toujours été au bord du précipice Sylvanas. Donc le nous n'avons d'emprise sur rien, c'est tout à fait compréhensible. Encore une fois la vidéo de debunkage sur Sylvanas si vous voulez, une grande rétrospective. Donc voilà, euh, le, notre destin, le contrôle de notre destin, donc en gros si le, le geôlier se libère et devient la puissance suprême, eh bien le contrôle de notre destin, donc on sent qu'il veut, veut rechanger un petit peu le fonctionnement des terres d'ombre, le geôlier, pour, on sait pas trop exactement, parce que c'est vrai que sur le papier le geôlier, le, le discours hein, nous donne l'impression que le geôlier c'est un mec génial, on y reviendra juste après avec la deuxième cinématique, le geôlier il en a rien à foutre de ses alliés, hein, donc... Euh, pour le moment le geôlier c'est vraiment un méchant unilatéral, vraiment un grand méchant de série B, euh, donc on verra. Mais c'est vrai que voilà, le des notre destin sera enfin entre nos mains. Anduin essaie de lui dire, mais regardez, regardez euh, le monde autour de vous, Genre, ça, ça a l'air si noble dans, quand, dans vos paroles, mais regardez ce que vous faites, c'est une catastrophe. Vous avez tué des... enfin il y, y a plein de gens qui souffrent à cause de vous, des millions de gens qui souffrent à cause de vous. Et qu'est-ce qui me fait dire, voilà ça c'est intéressant, il, il remet en cause aussi le fait que Sylvanas ne soit peut-être qu'un qu pion dans, les plans, dans le plan du geôlier. Et là, c'est intéressant, parce que au final, Sylvanas va dire, justement, donc encore une fois, elle lui dit le choix, hein, rejoignez-nous de votre plein gré ou devenez esclave. Et derrière, elle dit le libre-arbitre n'a jamais existé, encore une fois. Euh, jeune lion, donc ça c'est toujours le petit, euh, le, le petit, la petite, le petit pic qu'elle lui envoie tout le temps. Et, mais les choses vont bientôt changer. Et ça, c'est très très lourd de sens. Soit les choses vont changer parce que le plan du geôlier va permettre, bah, justement, de, de faire en sorte que on va arrêter avec l'antre, etc., on va, on va libérer Sylvanas, parce que Sylvanas, encore une fois, bah, s'il si lui arrive quelque chose, c'est l'antre, et ça va très mal se passer pour elle. Alors vous allez me dire, pour le moment, elle est, elle est favorable avec l'antre, elle sait qu'elle va souffrir, elle sait que tout le monde va souffrir forcément, mais surtout elle. Donc, parce qu'elle, même s'il y a un fond assez... Euh, il peut y avoir un fond un peu noble pour Sylvanas, mais c'est toujours d'abord elle, hein. c'est toujours ma gueule en premier, Sylvanas. C'est juste que si moi, mon propre bien, peut permettre aussi qu'il y ait le bien des autres, pourquoi pas Mais à l'avant-tout, quelqu'un profondément égoïste, Sylvanas, c'est avant tout pour elle. Si ça peut aussi bénéficier à d'autres, pourquoi pas, mais c'est d'abord pour elle. Il ne faut pas oublier qu'elle a, elle a, a une épée de Damoclès au-dessus de la tête, hein, Sylvanas. Donc, les choses vont bientôt changer. Est -ce Moi, ça me donne l'impression que, justement, peut-être, elle va vouloir aussi... Le... En fait, une partie du plan du geôlier lui correspond, mais pas tout le reste. Donc, peut-être qu'elle va faire en sorte que le geôlier réussisse ses premières étapes et ensuite elle le trahit, elle déglingue et elle reprend le contrôle sur, sur sa destinée, sur sa vie. C'est quand même très bizarre de parler de libre arbitre et de parler d'être, euh, d'avoir enfin les, les, les, les mains euh, non liées alors qu'elle est pour le moment un sbire du geôlier. Donc c'est vraiment, ça sent la trahison et en plus bon Sylvanas qui se trahit, waouh, spoiler ça serait surprenant. En tout cas on va euh, attaquer surtout la cinématique qui a fait le plus parler euh, celle-ci. Sur le choix, alors la cinématique, on ne l'a pas vraiment en français, j'ai attendu de l'avoir en français, c'est une version euh, capturée, c'est pour ça qu'il y a parfois des petits, des petits sons, mais je préférais l'attendre pour que ce soit plus clair. Il y a juste un truc un peu dommageable en français par rapport à la version anglaise, c'est euh, que en anglais, vous avez un pronom qui sert pour parler d'une chose, ce qui n'est pas le cas en français. En français, il y a féminin masculin euh, si jamais c'est une table, on dit elle, enfin cette table, elle est, elle est belle cette table, alors qu'en anglais, il y, a, il y a i, il y a she et il y a it. It, c'est pour parler d'une chose. Et en l'occurrence, en anglais, ce qui est assez intéressant, c'est que Sylvanas dit i pour, euh, pour Anduin, pour parler d'Anduin, donc elle le considère comme un être humain masculin. Et à l'inverse, le geôlier parle d'Anduin en tant que it, donc en tant que chose. Et ça, c'est assez. C'est assez intéressant parce que si un jour on nous avait dit que Sylvanas, elle allait euh, avoir plus de considération pour la vie que quelqu'un d'autre on se serait un peu étonné mais c'est là aussi on voit encore une fois que le geôlier c'est vraiment c'est vraiment une euh, enfin je sais pas c'est juste un méchant pour le moment vraiment unilatéral. encore une fois pour le moment c'est surtout Sylvanas qu'on explore je pense qu'on explorera le geôlier plus tard pour le moment on nous montre juste que c'est vraiment le gros méchant qu'il va falloir tabasser mais donc, euh, ça c'est intéressant, c'est qu'il y a le rappel justement. Pour le libérer. Il y a aussi le rappel comme quoi euh, Denatrius, donc ça c'est une schématique qui se passe après le raid de Natria. Denatrius a perdu lors du raid de, de Natria, du château de Natria. Euh, Sylvanas dit bon bah est-ce qu'on va euh, sauver euh, Denatrius, votre allié, hein, un, un éternel Et le geôlier dit on s'en fout, il a fait sa part. En gros c'est ça. En gros c'est sa part. Parce que je rappelle que Denatrius n'est pas mort, il, sort, il est bleu, il est enfermé dans son épée, euh, Rémoria, et du coup. Remoria ou Remorna, je ne sais plus, mais je crois que c'est Remoria. Et du coup, eh bien, euh, elle, il pourrait être libéré, mais le geôlier fait bon, on s'en fout, de toute façon, il a fait son œuvre. Il nous a filé l'anima qui va nous permettre de, de potentiellement de se libérer et autre chose, et d'autres plans. Donc, ça, ça nous montre aussi qu'il en a. C'est vraiment le méchant des années 80 et qu'on n'a rien à foutre de ses alliés. Euh, du coup. Voilà, il a accompli sa mission, blablabla, blablabla. et maintenant, fo focalisons-nous sur notre nouvelle arme. Et quand il parle de nouvelle arme, il parle d'Anduin. Et là, à ce moment-là, c'est assez intéressant, parce que beaucoup se sont dit, mais attendez, euh, attendez, il y a une forge, et on sait que, si vous avez vu les vidéos sur le ruineau ancien vous savez que le geôlier se sert du ruineau pour forger ses armes. Or là, c'est pas le ruineau ancien qui forge eu. une arme, c'est un mec de l'antre euh, lambda. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il ouvre un portail avec... Une sorte de cœur, parce que ce fragment, on sait pas encore exactement ce que c'est, donc on va rester un petit peu dans la théorie. Mais euh, ce petit, cette espèce de, de, de pierre, de gemme, de fragment, euh, il la récupère de l'antre, enfin, euh, de l'antre, pardon, il le récupère d'un portail qui est dans l'antre, très probablement. Et justement, le Runomancien n'est pas là pour la forge, bien sûr, de la Chalamourne, comme les fans l'appellent, la Chalamaine, euh, donc l'épée euh, de Varian, que Varian avait récupérée, qu'il a léguée à son fils, et euh, d'ailleurs qui a fait, on le rappelle, hein, dans BFA, la petite, euh, la petite euh, cicatrice sur Sylvanas, hein, c'était Sorfang qui l'avait utilisée, et du coup... L'écho Arta, je pense que vous l'avez vu avec, Chala, avec cette chalamine euh, mort-vivante, on va dire. Et euh, c'est vrai que ça rappelle un petit peu, j'ai envie de dire, ce fragment rappelle énormément Ashbringer, une épée aussi qui a beaucoup euh, fait, pla fait, fait plaisir à, à la communauté, euh, Porte-Cendre, où vous savez, vous avez cette espèce de relique, euh, ce petit cercle qui, euh, on ne sait même pas encore exactement toutes ses origines, mais il y, y a une origine Naru, etc., qui justement avait été corrompu par la suite et qui avait corrompu, qui avait permis de corrompre euh, une épée Au départ ce, ce truc là avait été Purifié, qui avait permis d'avoir une épée de paladin Finalement c'est notamment Kel'Thuzad Qui l'avait corrompu Et du coup on avait la Bringer euh, Que euh, euh, Dar euh, non c'est pas Darion, c'est euh... Alexandre Mogren avait utilisé en version corrompue, finalement son fils Darion s'était sacrifié pour libérer son père, et finalement Tyrion avait re-récupéré l'épée et il l'avait sanctifiée, du coup elle était redevenue une épée de lumière. Et là on a un peu ce côté-là avec Chalamaine qui est devenue une épée de lumière entre les mains d'Anduin. et là on va lui mettre un fragment qui vient de l'antre, et du coup eh bien, l'épée va avoir justement, ce, ce pouvoir euh, de l'antre. Donc, ça met, moi, je pense, ma théorie, ce serait que ce cristal-là ait été façonné par le runomancien, justement, parce que sinon, ça serait bizarre, en fait, le runomancien, le joli, on sait qu'il en a besoin pour forger ses armes, et là, on ne voit pas le, le, le runomancien forger l'arme. Donc, à mon avis, c'est surtout la relique, puisque euh, le, le gros œuvre, en gros, est fait par des, par des sous-fifres. Par contre, euh, le, la pièce maîtresse, donc ce cristal, lui, aurait été fait par le runomancien. Pour moi, c'est ça. En tout cas, on voit justement donc l'épée. Au départ elle est cachée, mais on voit justement qu'elle est insérée et qu'il devient le cristal central. Le te maintenant. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et au final, on sait que du coup, le Geôlier veut, euh, veut que Sylvanas persuade Anduin avec euh, les mots ou avec euh, la force. Et du coup, il y a une, un nouvel entretien. Donc, il y en aura eu plusieurs hein, de discussions entre Anduin et Sylvanas. Et euh, cette fois, eh bien Sylvanas est dos au mur. Elle ne elle peut plus lui laisser de temps. Hein. Le Geôlier vient lui dire Écoute, euh, c'est bon, j'ai suffisamment entendu. Maintenant, c'est l'heure. Donc, euh, c'est l'heure. Anduin il nous rejoint. <rire> Degré ou de force, mais il nous rejoint. Donc. Sylvanas essaye encore une fois, on sent qu'elle doute elle-même. Elle... Ça, c'est aussi intéressant, c'est que Anduin, pour elle, Anduin a toujours été. Euh, même limite, Sylvana, est toujours foutu de sa tronche, parce qu'Anduin est tellement dans l'idée de vouloir, euh, malgré les apparences, malgré tout, essayer de trouver du bon euh, dans, les, dans les gens, que euh, Sylvanas, ça l'a toujours fait rire et ça l'a même énervé parfois de, de voir cette, cette euh, insouciance qui, qui lui donne envie de vomir. Mais d'un autre côté, ça lui a créé aussi ce lien, cette affection à l'égard d'Anduin. Et donc, ce qui est assez intéressant, c'est que presque, elle se, elle se projette dans Anduin en voyant son ancienne elle, son plus naïf, plus jeune... Et du coup, elle a envie de tuer, on va dire, cette partie-là, parce que ça justifierait tous les actes, toutes les saloperies qu'elle a pu faire avant, en fait. Donc, elle essaye de le... Jusqu'au dernier moment, elle essaye de le... De, de, de, de, de, de, de, de, je vous le demande donc. Elle essaye de le, de le convaincre. Et là, on, on le voit d'ailleurs, une dernière fois, je dois vous une essayer de vous convaincre. Une dernière Et en fois, une, bah la perd à jour aussi. Rejoignez notre cause ou devenez esclave. <rire> vous parlez d'un choix. <rire> ça, ça m'a fait rire. <rire> tu veux me parler d'un choix. Encore une fois, l'idée du livre Arbitre 6, est-ce que c'est vraiment un choix de... Est-ce que c'est un choix, la sers ou la mort Bon, c'est pas, un... pas vraiment un choix non plus. Malgré toutes vos ambitions, une part de votre mortalité vous hante encore. Voilà, ce que je viens d'évoquer bah, est quand même pas mal illustré là-dessus. Comme si la reine... Pareil. C'est con, hein, mais les gestes euh, physiques, et c'est là où on voit que la cinématique est superbe aussi. Euh, les cinématiques, dès que le joueur n'est pas là, elles sont d'une meilleur, euh, meilleur, euh, meilleure structure, d'une meilleure construction. Elles sont faites à l'ancienne. Et le, le regard, les yeux, vous savez, qui partent... Je ne sais pas si vous avez déjà vu la série uh, « light to me oh, », qui est assez cas. intéressante pour le, la gestuelle corporelle. Mais le fait qu'elle mette ses yeux justement vers le bas, c'est que euh, ça a touché, on va dire. Il y a, ça a touché. Point sensible, a été touché. Elle se cache un petit peu, elle se dérobe. Le regard, hein, directement, elle dérobe son regard. Donc ça, ça, veut dire que Anduin tape juste. Et le général des forestiers. Et là, voilà, Sylvanas, dès qu'une de ses faiblesses est, est mise, ça, ça l'énerve. Directement, elle lui dit de se taire. Quoi Anduin, justement, il sait qu'il a touché. Donc il continue. Pourquoi vous avez tout fait pour me convaincre, en parvenant à me faire perdre espoir, vous pourrez en faire de même. Assez. Voilà. Et elle s'énerve. Sylvanas, ça a toujours été aussi un petit peu compliqué à ce niveau-là. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, ces détracteurs. Comme ses fa fanatiques ont souvent dit que Sylvanas est très calculatrice, très posée, etc. Et d'un autre côté, bah, par exemple la BFA quand elle perdait, son elle perdait le contrôle, certains disaient oui, enfin elle s'énerve, c'est n'importe quoi, elle faisait pas ça. En fait Sylvanas ça a toujours été les deux, hein. ça a toujours été à la fois dans le contrôle, mais dès qu'elle perd un peu le contrôle, elle s'énerve. Elle est à la fois très émotive et très froide et très calculatrice. Ce qui n'est pas forcément ambivalent, c'est même assez... Euh... Enfin, de base, elle est froide et calculatrice et dès que quelque chose lui échappe, elle s'énerve. C'est une banshee, hein, c'est le cri, tout ça, tout ça Donc c'est pas, pas euh, étonnant Là, c'est le plan, évidemment, qui est iconique Quand elle s'énerve, elle va prendre sa posture Et ça, bah, vous pouvez faire un plan hein, contre -plonge. Enfin, Vous pouvez euh, copier les deux, les deux images Ça, c'est la posture d'Arthas dans Hotel K Vous savez, quand il, il met France Monde comme ça pour ramener Sindragosa C'est littéralement la même pose Et si vous ne l'avez pas encore comprise, on vous la met en plan Ils sont... les, les, les devs ont tellement été... Là on se rend des gosses qui jouent parce que Chalamaine c'est l'une des épées les plus emblématiques de la licence. Frostmourne c'est la l'épée la plus emblématique de la licence. Et on a ensuite Ashbringer que j'aime ou que j'aime pas, c'est l'une des épées les plus emblématiques aussi de la licence. Du coup là tu as presque une fusion des trois avec Chalamaine qui se frostmournise. Donc on a une espèce de Chalamourne comme, le, comme la communauté aime bien l'appeler. Avec une espèce de cœur, pas des narous hein, mais cette fois un cœur de l'antre qui alimente l'épée. donc c'est là, là ils en sont très fiers, ils nous font... Plusieurs plans de caméra en mode regardez, c'est la pose de Wotelka. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'Anduin n'est pas choqué par l'apparence de l'arme. Vous, -vous. vous ne faites que vous la... Mais ça, c'est pareil. Là, là on a... dans la projection entre Sylvanas et c'est encore pire, c'est encore plus appuyé. C'est littéral, c'est presque une Frostmonde. Et rappelons-le, c'est Frostmonde qui a empalé Sylvanas et qui l'a transformé en Banshee. Sauf qu'elle pourrait l'empaler directement, elle le fait pas. « Je ne suis pas de cet avis. » Et voilà, Anduin lui rappelle « mais Tu pourrais me tuer, tu pourrais me tuer maintenant, me forcer à le faire, et pourtant tu hésites encore. »« Qui détenait le pouvoir Mais qu'en ferez-vous »« Je ne peux pas me permettre de faiblir. » Alors ça, c'est super intéressant aussi. C'est que là, on voit que Sylvanas, là, elle vient d'affirmer qu'elle doutait. Mais le truc c'est qu'elle fait un récap de tout ce, ce qu'elle a fait depuis qu'elle est morte vivante et elle peut pas avoir fait tout ça pour rien. C'est pas possible, juste pour libérer Andine maintenant, elle a fait beaucoup trop de choses entre Tel Dracil, les, tous les morts qu'elle a pu faire, que ce soit elle de la nuit à BFA, ou euh, la plaie de Thor d'humains avant euh, entre War 3 et euh, Ovania, elle a tué tellement de monde qu'elle peut pas avoir fait tout ça aussi pour rien. Elle a fait des sacrifices, bon après ces mecs-là s'en foutent un peu, mais il euh, y en a d'autres aussi qu'elle a sacrifié dans ses propres gardes euh, principaux et autres, elle peut pas avoir fait tout ça pour rien. Même, si, même Nathanos, au final, a perdu la vie, même si, bon, on sait pas encore où il est, euh, mais il est probablement dans l'antre, euh, il a perdu la vie aussi, donc ça veut dire qu'elle a aussi un peu sacrifié Nathanos. Alors, pourquoi hésiter Voilà, et Anduin lui rappelle, bah, si, si tu peux, tu peux m'empaler, c'est bon, et c'est fini. Décidez-vous, Sylvanas course vent. Alors ça se termine là-dessus, il y a de très grandes chances qu'à la BlizzCon qui arrive dans à peu près un mois, on ait la conclusion euh, de, cette, euh, de, de ce cliffhanger, hein, de cette fin euh, sans avoir vraiment de réponse. Il est fort probable qu'on ait la fin, alors est-ce qu'elle va transformer en Duine, ou est-ce qu'elle va libérer en Duine et se euh, directement trahir maintenant le geôlier, ça, on, on va, ça va être intéressant. Moi, ce que... On sent quand même que Blizzard, j'ai l'impression, a un plan, et pour revenir sur Arthas, vous allez comprendre pourquoi au début de la vidéo je vous ai dit ça, Bon là, y a... je pense que maintenant vous comprenez aussi tous les parallèles avec Arthas, mais ce qui est assez intéressant aussi, c'est que un jeune prince humain assez euh, naïf, idéaliste, qui veut euh, la sauvegarde de son peuple, etc., qui petit à petit est manipulé par des forces de la mort plus puissantes, qui essayent de le faire passer du côté obscur et qui euh, vont en faire leur champion, bah ça a déjà existé, et c'est le personnage préféré de, tous les, de, enfin les, de la franchise Warcraft, c'est Arthas. Et j'ai l'impression au final que c'est la direction que veut faire, alors pas de la même manière, pas le même chemin, etc., mais il y a quand même un chemin assez proche entre Anduin et Arthas. faut pas dire que ouais, c'est du plagiat, ils se replagient eux-mêmes, ils n'ont pas d'inspiration, tout ça, tout ça. Non, c'est assez intéressant, surtout que ça s'est vraiment fait progressivement, tranquillement, sur la durée, et j'ai l'impression que petit à petit, Anduin glisse, vers le côté obscur, mais tellement tranquillement que la construction du personnage est vraiment bien faite. Très réaliste, très cohérente à ce niveau là. Donc j'ai l'impression que Blizzard veut nous amener là. Peut-être pas forcément dans Shadowlands, mais peut-être dans une extension. Et c'est aussi un des fantasmes de la plupart des fans... Hein un enduit et cette fois qui serait pas par exemple de la mort comme Arthas, mais un anduine du vide et que petit à petit on, on y amène dans Shadow Rising il y a un petit truc aussi qui pourrait évoquer ça donc c'est peut-être petit à petit avec toutes ces épreuves et eh bien il va commencer à glisser peut-être euh, le petit enduit mais bon en dehors de ça, la conclusion de cette cinématique, il faut mettre un peu de contexte aussi. En fait, c'est encore une fois une vision de Bolvar, comme je disais en début de, de vidéo. Mais il va se faire éjecter. Il va se faire éjecter par euh, le geôlier. Donc ça veut dire que le geôlier assiste aussi très probablement à ça. En tout cas, il sent l'intrusion de Bolvar, extra-liche. Et là, il dégage, et notamment avec les chaînes, encore une fois, la référence aussi à Wotelka. Il dégage avec les chaînes et il prend euh, Bolvar, euh, sous limite, euh, il est presque à deux doigts de l'attirer. Ok. Euh, ce qui est assez intéressant c'est qu'à ce moment là il y a une discussion entre Bolvar et, et le Joliet où le Joliet bon, bah, lui dit euh, mec euh, tu dégages euh, t'as plus rien à faire avec moi et il évoque le fait que toi comme tes prédécesseurs vous n'étiez euh, que des imparfaits, vous, avez toujours, euh, vous êtes des échecs, en gros vous êtes des échecs, vous n'avez jamais réussi à faire en sorte que mon plan se réalise. Ça c'est super intéressant, c'était quelque chose qu'on avait déjà évoqué avec euh, bah, la version collector que, que par exemple que j'avais avec l'artbook. Le, le, on nous disait que les ex-jolis, enfin les, les, le roi Lich, avait contrecarré les plans du geôlier et potentiellement les anciens aussi. Et là on a une confirmation, donc Ner'Zul, le premier roi Lich, Arthas, puis donc Bolvar, les trois ont résisté au geôlier. Alors ce qui est un peu à la fois dommage et intéressant, c'est que pour le moment. Il parle bien des prédécesseurs, donc ça englobe Ner'zhul, mais juste après il y a des discussions avec Kalia, etc. Et on nous parle de Bolvar, on nous parle d'Arthas, mais on nous parle pas de Ner'zhul. Euh, ce qui est à la fois chiant et compréhensible. Peut-être que justement tout lien Ner'zhul-Joliet se fera plus tard. Euh, plus, plus on va avancer dans sens plus les mystères euh, seront dévoilés. Et donc peut-être qu'à ce moment-là, on va plutôt y aller tranquillement, étape par étape, en remontant dans le temps. Mais là, pour le moment, c'est vraiment Bolvar-Arthas. Sauf que, bah, je rappelle que Ner'zhul, si vous avez vu la, guerre de la, la vidéo sur la guerre de l'Araignée et les vidéos sur War 3, vous savez que le Ner'zhul a toujours voulu se libérer lui aussi des, euh, de ses... Euh, bah, ça a toujours été un pion et il a toujours voulu dépasser cette condition. À la base, c'était contre la Légion Ardente. Mais ce serait tout à fait raccord de dire qu'il s'est libéré euh, de la Légion Ardente et du geôlier. Donc ça pourrait... En tout cas, là on a la confirmation, tous les rois liches ont résisté à l'influence du, du geôlier. Donc ça pourrait permettre aussi de rendre un peu plus cohérent Wotelka qui, si sans ça, a beaucoup de problèmes. Donc ça justifierait énormément de... de d'erreurs de, de scénario etc d'Otelka, alors ça ne pardonnerait pas le fait a fait n'importe quoi, mais au moins il y aurait moyen de corriger ça en mode bah pourquoi Arthas a retenu son bras etc au tel pourquoi il branle rien pendant qu'il y a le tournoi d'argent, pourquoi il branle rien pendant qu'il y a eu le hard pourquoi il branle rien pendant le siège d'Under City pour reprendre ses positions, bah ça expliquerait peut-être qu'il essaye de résister à l'influence du geôlier, etc. Donc il y, y a vraiment moyen de faire quelque chose comme on en parle depuis des mois. Donc, là-dessus, c'est vraiment intéressant et aussi, on y reviendra, mais je vais faire aussi une petite parenthèse, vers une transition vers la vidéo sur Kel'Thuzad qui va arriver, que je que j'analyserai. On sait que Kel'Thuzad est en mouvement et on sait qu'il ne va pas être fracassé comme il a été, ça a été le cas à Vania et à Wotelka. Donc, les anciens agents des Rois lich, etc. sont en mouvement et il semble y avoir quelque chose de très bien écrit, très bien ficelé. Donc, euh, bah, ça me fait plaisir. Je... J'ai encore vraiment peur pour Ner'zhul parce que comme, comme là il aurait dû être évoqué au moins un minimum quand même, même si bon il est évoqué de manière sous-jacente, il aurait dû être explicitement évoqué. J'espère que ce sera le cas après, mais c'est assez bien fait et j'ai. Franchement, je, je me régale, je dévore <rire> d'impatience les prochaines cinématiques, parce que. Enfin, les prochaines, les prochaines avancées de l'or, parce que. Pour le moment on sent un énorme respect à Warcraft 3 Au personnage de Sylvanas Et euh, bah, plus qu'à qu attendre la, la, la trahison Il y a de grandes chances quand même que Sylvanas Pour faire plaisir aux joueurs on lui fracasse la tête Un petit peu l'image de Jaina à BFA C'est une demande depuis très longtemps des joueurs Et après BFA il y a, fort, il y a de fortes chances Qu'il y ait un raid où on explose Sylvanas Mais que Sylvanas s'en sorte Un petit peu l'image d'Achara en fait dans BFA C'est à dire que euh, Sylvanas on va la fracasser Elle va soit se libérer Soit se barrer soit par exemple Joliet va la ramener et ensuite, elle trahira, un petit peu l'image d'Ashara, elle trahira son ancien maître. Euh, alors peut-être que certains diraient, ah ouais, ça fait écho, c'est chiant. Ouais, mais ben, c'est logique, en fait, ce serait logique. Et qu'un personnage comme Ashara et Sylvanas soit au final, des méchants, mais des méchants, des, le mal nécessaire qui nous permettent de vaincre quelque chose de beaucoup plus puissant. Moi, je, trouve, je préfère ça à du Safari façon Burning Crusade et hôtels Hotel hein, on va pas se mentir. Donc, Sylvanas, encore une fois, je le dis, je le redis, je le re-redis, je pense que sa fin sera douce amère en mode... Elle va probablement accomplir ce qu'elle a voulu, se libérer, etc. Elle va probablement soit mourir, soit être en peau scénaristique façon Illidan, en mode bah, soit elle devient un geôlier, soit elle devient un nouveau roi Lich, soit elle est juste euh, bah, tuée et elle va se reposer dans les terres d'ombre. Mais il y a de grandes chances que l'arc Sylvanas se termine à, à Shadowlands. En mort définitive ou temporaire, mais il y a de grandes chances que ça s'arrête là-dessus. Et Je pense qu'un petit peu à l'image d'une Kerrigan, elle est une fin euh, pas rédemptrice, parce que ce serait trop facile, mais... Euh, qu'elle aide aussi le, le, le bien commun, on va dire qu'elle aide le, le commun des mortels, euh, tout en cédant avant tout elle-même, parce que ça reste un personnage très égocentrique, comme on le disait. Donc voilà pour cette vidéo, il est fort probable que j'ai oublié certains éléments que je mettrai peut-être dans les commentaires, en description, donc checkez les commentaires, et n'hésitez pas d'ailleurs à réagir si jamais cette, bah, cette analyse vous a plu. Euh, je suis impatient de faire une vidéo sur Kel'Thuzad, comme je le disais, parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment un arc qui me régale. J'avais énormément de peur autour de ce personnage, et finalement c'est très bien pour le moment ce qu'ils ont fait. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me donner vos impressions, euh, si vous avez des commentaires, des questions ou des choses, des points par exemple que j'aurais pas forcément relevé, bah, n'hésitez pas, euh, c'est toujours un, un plaisir aussi de, de, de débattre dans les commentaires, tant que c'est avec respect, et euh, si vous avez écouté la vidéo aussi, parce que bon, si s'il si y a des points que vous savez pas écouter, bah, c'est dommage. <rire> Donc plein de bisous, on se, fait, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, à plus, dans le Nexus, et dans l'antre également. Parce qu'il se passe pas mal de choses dans l'entre au final. N'oubliez pas, bien sûr, vous pouvez, vous pouvez liker la vidéo. Ça m'aide pas mal. Ça m'aide pas mal. Vous pouvez également partager. Vous pouvez également commenter, comme je l'ai déjà dit. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. Facebook, Twitter. Il y a le site également. Avec le planning de stream, etc. Un bisous